Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui les Dédés, il faut que je vous parle Il faut que je vous parle de quelque chose Je sais pas si vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, vers le mois d'octobre J'avais fait un, un jeu où j'avais perdu, il fallait que je mette les antennes sur le toit Et donc ce jour là, j'avais fait un traitement d'un nid Que je vous avais montré en vidéo Et c'était un tout petit nid, à peu près de la taille d'un ballon de handball Et je vous avais dit, c'est pas normal qu'il y ait un nid euh, petit comme ça Là, je vais vous montrer. On va sortir de la voiture. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais c'était dans cette maison au niveau de la toiture. Après, une semaine avant, j'ai traité un nid de frelon ici. Exactement le même. Donc vous avez vu deux à côté. Mais c'est pas fini. Là, je reprends la voiture et je vous montre quelque chose. Vous allez voir, je ne vais pas très très très loin. Allez, on va démarrer la voiture. On va mettre la ceinture de sécurité. Sinon, ça va faire bip bip bip. Allez, je sors du lotissement. Ça fait un petit rond-point. Vous allez voir, je ne vais pas aller très très loin. Bon, ouais, j'espère que vous allez bien. Hein? Bientôt les fêtes. Allez, hop, je fais le petit tour du lotissement. Dans la DD mobile. En même temps ça vous fait une petite visite, je sais pas si vous voyez, avec le petit sapin à côté. Allez, on est presque, on est presque, on y est presque. Donc là je suis sorti du, du petit rond-point de l'outissement Je vais me garer là. Hop Vous avez vu, ça a mis une minute. Hein. Avec un vol d'oiseau, même pas même pas 50 mètres. Allez, je vous montre. Allez, je vais vous montrer un autre endroit Je ne sais pas si on va bien le voir Parce que j'ai traité un troisième petit nid aussi Vous allez voir, il est On va essayer de voir Vous voyez la maison, il est juste là Sur la bantoie, il y avait un petit nid Il y a même encore, ils ne l'ont pas enlevé les deux autres maisons ils ont enlevé les nids Mais eux ils ne l'ont pas enlevé Donc j'essayerai de zoomer avec l'ordinateur Et maintenant je vais vous montrer quelque chose Vous allez voir Trois petits nids au mois d'octobre Ça s'est joué à, à peu près en 15 jours d'intervalle Entre les trois nids que j'ai traités Donc je vais vous montrer voilà, La voiture elle est là, je suis garé là Regardez moi ça Vous voyez là, ici il y a un gros nid de frelons Complètement détruit. Ça veut dire qu'il y a un trou à l'intérieur. Et ça, c'est un nid qui a été traité à la bombe. Voilà, ça n'a pas été traité à la poudre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens Je pense que c'est un voisin qui a dû appeler à une société. Pourtant, au Foga, c'est mon village. C'est moi qui traite tous les nids normalement. En plus, la mairie rembourse 50% de l'intervention. Donc, chapeau pour la mairie du, du Foga. Donc, ce nid, là, la mairie m'a appelé, me dit :« Ah, il y a un nid de frelon. » Je suis allé le voir. Il est détruit cassé, mais j'ai bougé un peu l'arbre et il y a des frelons qui sortent donc un nid traité à la bombe par un professionnel ou par un particulier je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire donc qu qu'est-ce qu que ça gagne ça gagne qu'il y a trois nids de frelons en plus, plus revenir pour retraiter celui-là, ça fait quatre. donc si le, la première fois ça a été traité, ça fait 5 traitements pour un nid donc imaginons, moi je suis à 95 euros le nid vous multipliez, ça fait cher l'intervention, très très cher alors ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller, me préparer, mettre l'échelle et on va aller voir ce nid depuis près oh, oh, oh, oh, oh. Des, des Allez, c'est parti pour le combat J'ai mis la protection au cas où, parce que hier quand je suis venu le contrôler, il y avait des frelons qui volaient, très peu, mais on ne sait jamais Bon, je suis en haut de l'échelle je vais essayer de vous rapprocher euh, la GoPro le plus près du nid Malheureusement je ne vais pas pouvoir le traiter depuis l'échelle Parce que ben, vu les, les branches, ils ne sont pas assez solides pour que je m'approche au maximum Donc sûrement que j'utiliserai la perche Mais je vais quand même vous filmer avec la, avec la GoPro Pour essayer de, <rire> que vous voyez un peu, un peu plus près Bon, vous avez vu, il est quand même pas petit. Bon, là je vois pas de frelons volé. Euh, J'en ai vu hier, donc je vais juste mettre un coup de poudre pour rassurer euh, la mairie et les voisins. Donc pour moi, cette intervention, je le facturerai pas à la mairie, hein, parce qu'il n'y bon, a rien dedans. Mais c'est juste de la prévention Allez, je redescends ben, Je mets la perche Et j'essaye de vous montrer ça Bon, j'ai changé la tenue, j'ai mis une tenue plus légère Alors je sais pas si vous avez bien vu là où j'ai posé la GoPro Mais moi d'en bas, j'ai vu quelques frelons arriver pour essayer de défendre le nid Donc tous les frelons que j'ai vu hier, à mon avis, ils étaient partis chercher à manger Je vais essayer de vous montrer, j'en vois quelques-uns J'essaie de vous montrer, j'espère que la branche ne va pas péter Donc vous voyez le nid était encore encore actif Donc ça reste dangereux Donc la bombe ça ne sert à rien Allez, Je redescends, je range tout Et on fait un petit point de la situation Bon, voilà l'intervention est terminée Bon vous avez vu Trois petits nids Un gros nid au milieu Regardez sur la carte on voit mieux comment ils étaient placés les nids voilà donc si on calcule bien alors je sais pas pour le premier traitement à la bombe parce que pour moi c'est un traitement à la bombe c'est sûr hein. je sais pas si c'est les gens parce que la petite maison qu'il y avait juste à côté c'est des gens qui viennent y habiter il y a trois semaines donc il y avait d'autres gens avant donc est-ce qu'ils ont appelé une société pour traiter ou est-ce qu'ils ont traité eux-mêmes ça, ça, ça peut arriver. en allant chez Gambert on peut proposer une bombe hein. donc du coup bah ce nid coûte cher je trouve parce que imaginons même s'il a acheté des bombes, à 25 euros la bombe, on va dire qu'il en a acheté deux, ça fait 50 euros, plus trois interventions que j'ai fait des petits nids à 95 euros, donc on additionne les trois fois 95 euros, plus là je l'ai fait à titre gratuit, mais si j'aurais fait payer, c'est un nid qui monte à pratiquement 400 ou 400, presque 500 euros pour un nid maltraité. Donc ça coûte cher, je trouve. Donc, c'est pour ça que c'est très important de traiter à la poudre. Et surtout, on traite à la poudre et on laisse le nid. Puisque si vous enlevez le nid, les autres frelons qui sont à l'extérieur, ils vont aller chercher à un autre endroit pour faire un nid en urgence. On n'enlève pas les nids, on dit pas, oui, parce qu'il y a des oiseaux. Les oiseaux, ils sont pas bêtes, ils vont pas y aller tant qu'il y a des frelons dedans. Et après, vous avez vu les petits nids, c'était sur des façades. Enfin, vous en avez vu qu'un, mais bon. Les autres, c'était le même endroit. Mais ça peut s'installer dans une cabane, ça peut s'installer dans un barbecue, ça peut s'installer partout, les nids en urgence. Donc ça reste très dangereux pour les autres voisins. Bon, voilà, c'était une petite vidéo un peu démonstration et information. Beaucoup de gens m'ont posé la question qu'il fallait, est-ce qu'on peut traiter à la bombe, est-ce que c'est efficace Ils m'ont même demandé de tester, donc moi je suis pas pour tester, mais là, on avait la bonne occasion pour vous montrer ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu me faire un petit bisou parce que moi je vous en fais plein et je vous dis à très bientôt les dédés.